Bonjour, je suis Denia, du Conseil de Jeunes. Bienvenue au JTJ. Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 5 du JTJ. Je vous propose sans plus attendre un petit retour en image des activités du service jeunesse pour les vacances de la Toussaint. Parmi toutes ces activités, je vous en ai mis une de côté. Vous m'en direz des nouvelles. Voici un tout nouveau championnat. Voici l'Esprit Cup C'est d'un partenariat entre l'association Agir Ensemble et le service municipal de la jeunesse qui est née l'idée d'un championnat de football en salle réunissant les jeunes de 12 à 14 ans. De différentes associations et antennes de quartiers de la ville, ce beau projet prend pour nom Esprit Cup. Je m'appelle je suis en charge de la jeunesse et je suis venu du parc pour vous encourager avant le lancement de la compétition, chaque équipe est venue s'inscrire, se présenter aux autres, récupérer son équipement et signer le règlement officiel de la compétition. Bonjour à tous, euh, moi je m'appelle Adnan, euh, j'habite à Gilles-le-Fray et tournoi à tous. Euh, bonjour, je m'appelle Cyprien et euh, j'espère qu'on va faire un bon match euh, pour toutes les équipes qui sont ici. Bonjour à tous, je m'appelle le notre équipe allait là pour gagner, mais bonne chance à tous. Euh, bonjour à tous, je m'appelle Géné, je vais représenter l'association Agir Ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Zaline, je représente FCDTN, que le meilleur gagne, amusez vous bien. Soyez assurés que nous vous montrerons les plus beaux buts en vous tenant informés du classement de l'Esprit Cup, que le meilleur gagne. Voici l'interview express du président des Jokers de Drancy. Jamel Mehadji, 48 ans, président de l'association Dans ton cœur et la compagnie des Jokers. La compagnie et les jokers de Drancy sont deux sections. Il y a la section improvisation et la section stand-up. Donc dans l'improvisation, vous avez les petits les ados et les adultes, et on fait des matchs d'improvisation. Et pour le stand-up, on, on fait l'écriture, la mise en scène, et on est parrainé par Wahid du Jamel Comedy Club. Grâce à l'improvisation, on a pu rencontrer plusieurs équipes de Cannes, de Nice, de Bruxelles. Et je vous donne rendez-vous le 11 décembre au Salon Peutueux. Venez nombreux soutenir votre équipe Les Jokers. Nous jouerons contre la Lito, c'est une équipe du 77. Venez, vous allez vous taper des barres de rire. Et voilà, le JTJ, c'est fini pour cette fois. Mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, mettez des pouces, partagez cette vidéo autour de vous. Merci, au revoir et prenez soin de vous. Thank mm -hmm. mm -hmm.